Bien sûr, c'est l'heure C'est parti, c'est l'heure C'est l'heure pour ce premier match de la demi-finale entre Monaco et l'Aestro Mamo Ali. Nexa face à Gagliardo. Nexa qui ouvre le bal et qui doit faire et le boulot parti. tout de suite. Et c'est parti, c'est parti mon Lulu. Les formations sont les mêmes. Hein, Nexa qui reste sur son 4-3-3. Et euh, retour de Voland. Ouais, on ouais, a le Voland, Voland qui a été la révolution de la... La révélation ah, d'aujourd'hui, est si voilà. qui récupère le ballon Si vous étiez là pour le quart de finale, Volant qui, euh, qui a et été très fort de... Boidou, allez Boadou, finis exact. tout de suite Boadou, Volant, là-bas Mais t'es trop fort C'est n'importe quoi Oui n'importe quoi ce mec Oui C'est n'importe quoi Oui Incroyable Il n'y a pas le temps ici On n'a pas le temps nous Incroyable Prenez votre billet pour Utopia qu demain en fait Qu'est-ce que tu veux faire T'es en face de lui, qu'est-ce que tu veux faire Mais frappe du droit avec volant, il s'en fout, ça fait ficelle moi, Lee Incroyable Père de ça balle de volant, regarde comment c'est bien joué quand tu vois le, bah oui. le, le, le, le, le clown d'avant, là Regarde-moi ça, c'est bien joué, le, la tempo est parfaite le, le tir est parfait, les décisions sont parfaites, et le mec reste humble Merde Ça, ça, ça c'est un, un modèle pour les mecs qui veulent qui veulent devenir pro. Pert de de ça, balle, les gars. Perte de balles, les gars. Perte de balles, c'est deux touches et c'est un but. Il n'y a pas de... de nanani nanana, non, non, non, a rien. Il est là. Il est allez, par contre, on, on... Il est dans son match. C'est pas fini, hein. Allez, mon le, le travail commence, mais le travail va être long, ce match va être long. Et on veut surtout la victoire au fond, la victoire au bout. Il allez, allez. est hors-jeu allez. Allez. Hey allez, il était oh, même... hors-jeu. Non, jeu. il était pas hors jeu, incroyable. Il était même... quelle passe incroyable. Parce que là, elle a un triangle du... du DD en direction de l'attaquant. Attention, attention, c'est contrôle long. long. Attention, hein. sachant que euh, l'AS Roman, on vous rappelle, c'est une des meilleures défenses in-game. Hein. Ouais, une ouais, c'est une des meilleures fort. défenses in-game, c'est très fort. fort. Et, et leur milieu avec les les, les, les, les les milieux attaquants, les deux milieux Super. attaquants du monde, là. Et Nexa, c'est une des meilleures défenses du oh monde. Oh là là, mais quelle défense. passe Elle est incroyable cette mais passe Comment, comment Je il pas trouve ça trouve... en Mais comment il trouve ses pas? C'est un magicien! C'est David Next à Copperfield! C'est incroyable! C'est un génie! C'est un, un génie ce petit! C'est un génie! Oh là là, mais c'est un truc de fou! Mais passez au match suivant, s'il vous plaît! Incroyable, c'est bon, ouais. qui pose de la main? <rire> Arrêtez <rire> le massacre! Oh là là là là oh là! là là là là là incroyable. Et, et attends, parce que imagine dans la tête des joueurs de la Roma de se dire que. Oh, ils ont et derrière à... avec, hein. et, puis, et, et ont... derrière tu dois taper Usma hein. Ils ont un qui a se tapé à se taper derrière. Mais c'est ça en fait. Lui c'est le premier coup de katana et t'as la deuxième lame <rire> <rire> hyper aiguisée qui est derrière. Oh, et oh. Le, la passe de, de Chouameni. Non mais elle est incroyable. Gauche, la rigue, regarde défensivement. Moi c'est mais... ça qui me choque. C'est défensivement c'est trop. Oh, mais... fort. Et puis derrière il, il, dépend... il en fait défend mal. Il défend mal Gagliardo à chaque fois il se fait prendre. Mais il peut rien faire. Et regardez, hein, refaites-vous les rediffs, met mettez-vous des ralentis pour voir comment il défend. Parce que si vous ah ouais, voulez ouais. apprendre à défendre, les gars... Si, si, les gars, si vous comprenez le jeu et la façon de défendre, vous regardez ce qu'il fait, vous allez voir la vitesse et l'intelligence de jeu. Ce qui est dur avec... La vitesse, euh... regardez les changements de voilà, joueurs. c'est ce que j'allais dire. Qu Quand tu joues contre Nexa, ce qui est dur, c'est qu'il euh, change énormément de, de joueurs et il est partout. C'est ça. Oh, oh, la passe elle est belle, dommage. Ouais, la passe est dommage. belle. Alors, il ne faut pas croire qu'il qu abuse des... Des balles par-dessus, c'est que c'est travaillé. c'est que c'est travaillé, c'est des phases. C'est précis. Hein. C'est des phases et, et Walid l'a Walid fait aussi énormément progresser là-dessus. Attention. Oh là là là. Je... Quel, ma... très Quel bien joué. match. Quel match. Est-ce qu'il est bien avec mon Nexa C'est qu'il nous. Tu sais, on... tu sais, tu stresses un peu. Nexa, il te calme. Ah mais ouais, ouais, il te, laisse, ouais. Ouais. Voilà. Il te laisse pas le temps de stresser. Lui. Voilà, stresse pas, t'inquiète pas. Papa, papa est là, papa là, c'est pas un enfant, <rire> c'est un, un grand, un grand, un grand homme, ah, dans, dans le jeu, jeu c'est un grand daron, ah, dans le grand jeu c'est un grand, ah, grand ouais. daron, un grand barbu d'un mètre m 95 tout musclé là, hein. c'est <rire> pas le même, oh attention parce que là il type prend des vagues, il, il ah, sait non, plus où, où il habite ça. là, oh là là le double contact, hein. le contrôle en chaîne double contact, incroyable, l'air il, il suffoque là, il transpire, il transpire, et Golovin. Après, faut pas qu'il ajoute trop facile. C'est juste ça, faut pas qu'il devienne son propre ennemi. C'est que là, il archi domine son adversaire. Faut il faut qu'il Il pas ce truc, il a pas ce truc. Honnêtement, euh, non. Il y en a qui l'ont, lui il l'a pas. Oh, ben, pas. Regarde, regarde, il regarde, fin, comment il va l'anticiper. Il finit de et... monter ouais, ouais. pour qu'il fasse la passe et il se replace. Alors oui, le jeu va être un peu plus avec la Roma, c'est sûr. Donc, mais j'ai trop confiance en lui en fait. Allez, attention, il récupère les seconds ballons. Ah, mauvaise ah ouais. passe. Allez, Il a ses touches aujourd'hui. Ouais. C'est bien, que le, on remarque que le jeu ne bug plus. Ça fait quand même plaisir. Ouais, ouais, ouais, ça, ça, c'est une très bonne chose. Et je vous dis pas ce qu'on qu a raté au match d'avant. Ah ouais. Arrête, arrête. On est encore. Euh... Ah ouais, mais ça me fait mal. Bon, après, s'il nous emmène en finale, c'est pas grave. Je parle Ah, c'est pas grave. Hein, euh, moi, ton, attention gagne, attention, moi, Attention la fin attention, la Attention. attention, oh, le goal attention manu. Goal manu. Gâche, oui, qu'il est fort en goal manu. Hein. est fort en goal manu. Il a prouvé hein, qu'au niveau du goal manu, ce qui est, qui est vraiment un geste technique. C'est aussi un des tout meilleurs. Ah ouais, ouais, non. Non, mais il a un l'instinct. Il, il, il plus le jeu, instinct. en fait. Il a l'ultra-instinct, c'est exact. Ah, les références manga aujourd'hui s'affusent. Hein. Ah oui, bah, on est là. Hein. Il a absorbé <rire> Gohan et Gotex. <rire> non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que boa est plus fort que Kid Buu ah, allez, Voilà, on, pas on que... est encore sur ce débat. Vas-y, on va appeler Sofiane Le qui va te régler le problème. Ah ouais <rire> Ah oui, ils avaient eu un grand débat avec ça. Ah ouais Buan est plus fort. Attention, bon. attention Oh là là oh magnifique le cancel là pour euh, prolonger son prolonger son sa conduite. Attention, oh, c'est bien, bien joué. Super bien joué ouais, dans les timings. Boadou, Regard, Même sur l'accélération. Oh là là, bon, là c Mancini qui revient bien. Hein. Gianluca Mancini, excellent défenseur de la Roma, défenseur hyper rugueux. Ah, mais c'est agréable exact. De... Ce qui est bien c'est qu'on voit nos joueurs, on voit les gens de Monaco qui jouent là. Là, ouais. Tu t'identifies plutôt que quand t'as. Attention, un... attention, attention, attention Bien magnifique. défendu. Et là, pareil, hein, il se met en super cancel sur, le... sur la trajectoire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de jeu avec lui. Il ne veut pas risquer l'écartement le... écarte... du pied. Ouais, ouais exactement. 39. Tu vois, là, là, il, pas, il lui laisse un peu d'espace. Oh et bim. Et il bloque. Ça va et il ferme la porte. Ça va vite Là, c'est la porte, elle est entrouverte. ouverte. T'approches, tu... tu tends le bras histoire de. Eh bah ben non, c'est ah, pas il de porte Et là, hop, il avait été couvert derrière la passe en retrait. Il a. Heureusement qu'il a fait la passe au gardien. Bien dévié. Oh, Golovin. Hein. Le travail hein, aujourd'hui. Hein. Le travail de Golovin est, est impressionnant. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, il est monstrueux Nexa. Allez Elle Allez, belle. allez. Elle, ça est belle. Passe. Elle est belle. Allez, ça passe. Oh. C'est pas, pas des L des L1 triangle au hasard, les gars. Ça, c'est vraiment... C est c est il y a la jauge. Le... Je le sais. Je, je le vois. le. Bah, le essayez de le faire, vous. Ouais, et et c'est tout, la jauge, le timing, moi tout. Est au pas, hein. poil de fessier prêt. J'essaye de le faire, celle-là, celle-là, je les arrive. Moi, j'arrive pas. Hein. Quel match, quel match. Il est en train de nous régaler. Ah, il, nous, il, il, nous, il nous, calme en fait. Il, il ah est là, trop, là, là, là, là. il est trop, là, il est trop fort. Il est trop fort là. C'est que. Oh, regarde, il ah. monte. Euh, le l'arbitre, l'arbitre, il a demandé si c'était bien lui qui jouait. <rire> c'est un ouf. Sérieux. Il lui a dit de faire voir la manette. T'as pas vu Il a montré la manette. Incroyable. Ah, je pense qu'il n'a plus rien à prouver, hein, Negsala. Ah bah, hein. <rire> euh, est complètement cool, le MVP. Il hein. n'y ah, oui. hey, a, a pas un seul mec, parce que là l'autre finaliste c'est le Bayern, il n'y a pas un seul mec qui mérite d'être MVP comme, euh, ah bah, comme il l'a voilà, pas. C est, c est... C est... Autant bon, c'était pas scandaleux que Kilou l'ait l'air vu qu'ils ont fini oui, premier. Oui voilà, parce que Kilou a fini premier. Mais il a là s'il n'exale pas... Invaincu, euh, euh, c'est bon. Là s'il n'exale pas, c'est... Bon après, il faut voir la finale. Hein. Enfin attention, on n'est pas en finale. On n'est pas en oui, finale. Oui, non, gars, non, mais hein. bien sûr, bien sûr. Pas... Non, mais même si pour moi, même s'il ne va pas en finale. Parce que euh... là, on peut se prendre une grosse clim aussi, hein, les gars. Je ne parle pas de malheur, lui. Ah non, non, je ne parle pas de malheur. Il faut être réaliste. Ce n'est pas de faire l'aveugle les... qui changera quelque chose. Allez, pour l'instant, en tout cas, Nexa fait le boulot dans ce premier match. Magnifique ça, Marcelin. Chouameni, Chouameni qui attend les départs, qui va jouer petit plus avec Golovin, super, qu'elle façon son vis-à-vis, de il est passé, oh, oh, Golovin il est passé ah, ouais c'est récupéré parce que c'est ah, le second vrai. couteau de Chouameni, le petit coup de R3, il oh, y a petit, petit, ouais, petite obstruction, mais... ouais, ouais, petite poussette, belle ouais, ouais, talonnade, ah, le tacle un peu, attention parce que là il y a un temps fort hein, de la part des, des rouges là, ouais, il y a un gros temps fort même, encore une fois une basse entre les jambes, c'est ce que ça va donner, attention Tarion, elle vers un peu trop, Gaggardo là. Le sang, oh, super Nobel. Oui, mon Nobel. Allez, long dégagement, loin devant, vers Folland. Allez, mon exa, Folland, Folland, là, là, là, Folland qui la touche Folland. pas, mais ça atterrit sur bois Allez, Golovin. Bonne orientation, la ah, faute. faute. La faute, ça allez, allez, la faute. Là. Mets là, mets là. Alors, euh, hein. Allez, là la mets-la. Alors, j'annonce, Ali. Combinaison, ça part à gauche avec Caillou euh, Enrique, centre but. Nexa pas trop les tirer, ces combinaisons. Ah, il va tirer Et il tire Ah ouais, il tire. Oh ah, je pensais pas, d'habitude, il il, il, il les tire vraiment. 90%, <rire> il ne <rire> tire pas. Gagliardo est en train de devenir transparent il se transforme en fond vert. Chez moi. Gatouzo est largement dominé. Voilà, <rire> ah, c'est. C'est oh, c'est pas Gattuso, c'est <rire> Caruso là, c'est Caruso le chanteur. Non, respect parce que... Oh là là, la pauvre. Allez, oh là là, vas-y, merci, merci, ouais, au je, crie, je crie même pas parce que j'économise <rire> ma voix, mais eh, Franchement, but. mais franchement. Quel but. Là, c'est t'as vu quand tu joues en D1 et que tu tombes contre un D5, tu te dis ouais. mais que... pourquoi je joue avec lui Ça n'a pas de sens, tu vois. Quel but. Oh la la la la la... C'est une lo, facilité lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Il est incroyable hein. Ah ouais non En fait quand la passe elle arrive sur Boadou tu fais mais qu'est-ce qu'il fait tout seul C'est ça et Kid il a dit un truc qui est tellement vrai ça c'est le fit Nexa-Walid parce que ça c'est des phases que Walid lui a apprises tu vois il jouait pas comme ça Nexa Il a incroyable. énormément évolué dans son jeu et ces phases là c'est Walid qui lui a appris et en fait il est en train de les masteriser Attends, il a à combien de buts là Il était à Je 9 en phase de poule. Il en a mis combien contre. 2 tout à l'heure donc il est à 11 Là il en est trois, il est à... Et ça va être en plus le meilleur buteur de... Ça va être ouais. le meilleur buteur de l'eFootball Pro. Ça va être le meilleur buteur. Euh, Claque-nous un ciseau comme ça. Euh, T'as le but of the, of the week of the day. Of je crois pas qu'il y, y, euh, y en a un aussi en... en je player. sais pas, mais on va, on va faire une manifestation sur Twitter pour qu'il y en ait un. Ah, il, mérite, hein. il mérite un beau bah, chèque, hein, ces joueurs-là. Euh, il nous régale en tout cas. Nexala. Hein. Oh, euh, je vous rappelle... De... Hein qu'on est au premier match de ah demi-finale d'E-Football <rire> Pro. Et ouais, contre un demi-finaliste qui a roulé sur sa poule. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais qui a, est... Qui a fini premier. Qui a... Il, est, il, est pas, il est pas en mode division dans Dream Team. ah C'est incroyable. Hein. Quel match. Quel match. incroyable Ouais. Je ne sais même plus quoi dire. Gian qui a été très bon. Mais attention, moi, je voilà, je me projette déjà. Oh, attention de rien du tout. Non, non pas sur ce match. Ah ouais. je me ce projette. match, il est fini. Là. Oh bah ce... Ah, à 3-0, euh, il, des... ouais. il a déjà mené 3-0, euh, Nexa, c'était face à l'autre fille en face de poule et... Ouais, mais là, c'est différent, il a encore grandi, attention. Il hein. a été mené. C'était été... son tout premier match de compétition. Voilà. 3-2 derrière attention. ça. Attention. Bah oui. Oh, alors, une frappe puissante qui n'a pas non. lieu d'être. Mais ça va donner… Ah, il a tiré pour la stat. Il ouais, a tiré grave. pour la stat. Ça va donner un corner. Ça va donner un corner messieurs alors qu'on est plus de 400 sur le live c'est c'est magnifique. Merci d'être là. Merci à tous euh, les amis, hein. vous faites hyper hyper plaisir et j'espère que vous serez aussi nombreux à 18h45 show match FIFA. Ça dure une petite heure, on reste ensemble. J'espère que vous serez aussi nombreux les amis. On va kiffer on va kiffer ça ensemble mais et c'est vrai qu'on aimerait bien se dire euh... on aimerait bien se dire à demain en sachant qu'on est en finale. Euh, ah c'est serait hein. beau hein. Le joueur ah, euh... bien. Ouais. la Roma lui qui utilise trois joueurs boost hein. Abraham, Zagnollo et Mancini. Donc. Euh... Euh, ouais, ouais, ouais, ouais. Et là, il a fait rentrer le Pharaon. Le Pharaon à la place de Zagnolo. Bon, un Negda, ouais. là, qui, joue, qui est détendu. 3-0. 3-0, 72e. Walid qui est derrière, qui est apparu. Euh... Ouais. Tel Lakatsuki. <rire> Quel. <rire> Il est, il est en toute tranquillité là, je pense. C'est comme -ce dans Naruto quand rassurant. tu crois que c'est le grand méchant de l'histoire. En fait, pas du tout. C'était le... ouais, pas, ouais, le... pas lui le chef de la Katsuki. Tu vois no spoil, no spoil, no spoil. Ouais, exactement. Enfin, no spoil, ça sorti il y a 20 ans, frérot. C'est plus du spoil au bout de 20 ans. Ouais. Euh, mec, euh... non. Euh... C'est comme des mecs, tu as pas leur spoil Dragon Ball Z, tu vois. C'est. Bah si, il y en a peut-être qui découvrent, il y a ouais, peut-être des toi gens même. un peu plus jeunes sur le, sur le chat. On n'a pas tous 45 ans, euh, Lulu Attention, peut-être là la Attention, peut-être, ouais, encore et encore. Il a pris le Manu, il a pris le Def, il a tout fait. Ouais, il a tout fait en même temps. Là, là, là, c'est vraiment ah. le script qui a but. Voilà, ouais. là, il ne pouvait pas l'éviter. Ah, tout... bon, 3... Là, les gars, je pense que ça paraît assez évident, il a tout anticipé. Voilà, c'est le, euh, le petit but cadeau. Ouais. Attention <rire> C'est fait, tu me pas quand je dis ça. Attention, ouais, 3 m'énerve parce que ça veut dire qu'il y aurait un quart de doute dans ton esprit. Bah, il ah, y a toujours un quart de doute, il euh, y a toujours un quart de doute, a, et même s'il y a 1%, Et, et ça reste 1%. <rire> ça reste 1% moi, Ali Donc, Bon, là c'est euh... un énorme script ce qui s'est passé les gars. Oui, bah... Après voilà, et là là, là là là il va juste devoir être un peu plus plus euh, plus attentif, peut-être jouer. Là là il doit commencer à jouer à l'expérience. Ouais, je pense que Wally est en train de lui dire voilà parce que même s'il est même s'il si est deux à trois fois plus fort là pour le coup tu vois il doit il doit jouer plus ouais. tranquille tu vois ah ouais ça se tout. voit sur les passes, ça sont moins euh... ah oui bah elles arrivent oui. moins facilement c'est moins moins précis ouais exactement il nous... faut, faut faire il ne fera air. pas une... il ne fera pas une algo mais comment je il pense, passe ouais. là non mais attends pas, il est il pas, derrière pas. il passe devant Ouais c'est ça euh, MMD c'est que là le problème c'est que bah le script va être clairement avec l'Aroma et à la moindre erreur ça va il va encaisser quoi qu'il arrive tu vois donc faut vraiment faire attention à ça mais il passe devant avec du super cancer oh là là là, là. Beignet il est hors jeu ouais. Captain le lob, le le lobe, le le oh oh, oh oui monsieur oh mais même pas besoin lob pas besoin d'un homme, il cancel le script cet homme-là, il cancel Incroyable. tout. Incroyable. Oh la machine. Oh, C'est n'importe quoi. Oh quel homme. Et j oh le j gourmand. Oh, le gourmand. Mais j'ai cru, qu cru que j'ai cru que c'était trop mais long. C'est contrôle, Mais pas du tout. Elle gardait ouais, le hein. que le gardien, il a le droit de plonger dans les pieds. Hein. Mais ça voulait... en devient insolent. Non, il voulait pas se salir. Oui, Patricio, ouais. il... il venait, il sortait du pressing là. Il se dit oh, ça vaut pas le coup que je salisse mes habits. Il reste il a un a match scripté. derrière. Mais Il a scripté le script. Oh là là là là là là là oh, là. Il a. Il a. Ouais, il a... Allez, tu checks là. <rire> Yuni, allez, mets trop glu pour cette manette. <rire> un gros bisou au frérot Yuni. <rire> Salut, moi Yuni. Attention, peut-être là. Oh, là, là. Bon, ouais, attention. ah oh, Bien joué, bien ouais, joué. Le petit ouais, centre. Pas... Ben Bell, il est là. Il est là, notre <rire> Allemand. Incroyable. <rire> le futur euh, gardien de la Mannschaft. Allez, loin devant. Boadou qui se bat. Boadou qui gratte tous les ballons de la tête. Hein. Ouais, C'est un délire. Il fait ouais. 1m75, mais... Incroyable. Ah, C'est bien défendu, C'est encore une fois. 10 6, Loin devant. Diop, super. Diop, euh... vers Folland. Ouais, il se casse pas trop la oh, tête. C'est fini, 89e. Et voilà. 89e, il a raison. Entre les jambes but euh, de la compensation, penalty. Ouais, oui, oui, oui. Allez, ce sera anecdotique. Du coup, et si, de... et, et si, il ferait pas la coquinerie de l'arité. Oh. Et si en plus, il, il viendrait pas, tu vois, lui. Ah non, il... En plus, il. il Je vais te dire ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui montrer la gauche là, il va aller à droite. Je pense qu'il qu va, va. Il va l'arrêter, il va l'arrêter, il, il va l'arrêter, il va l'arrêter, il va l'arrêter. Ah non, non, non. Ah, dommage. Je Parce qu'il y a eu exactement cette situation hier à l'entraînement et il l'a arrêté. Je serais allé de l'autre côté, moi. Bon, j'avais <rire> vu le cercle. <rire> oh, incroyable, hein. incroyable. Donc, un. Bon, c'est fait, 4-2, 4-2, 3-0, 8-7, on s'en le... fout. Peu importe, l'important, c'est ouais. la ah, victoire. c'est ouais, le plus 1 de la victoire. Exactement. Et du coup, ça va être à… Notre capitaine emblématique. On sait pas. On n'a pas l'ordre. Peut-être que ce sera Guy Ferra. Euh... Ouais, bon, ça va être Walid. J'aimerais bien que ce soit Guy bon, en deux. Non. Ouais, j con... Mais j'ai confiance en Walid, moi, en trois. Ouais, mais je préfère que ce soit Walid. Tu as envie que ce soit plié en deux matchs Oui. Ok, en espérant. Complètement. En espérant. Oui, complètement. Allez, il veut pas. Il veut... Pour le goal à Vera, j... on joue tranquille. Ouais, peut-être peut un petit dernier pour le plaisir. Allez, mets-nous un, un best goal oh, Il continue de travailler sa phase. Hein. Vous voyez les gars, oh, alors, oh, ça marche gars pas toujours. Hein. Quoi. Oh là là, quel match, hein, Quel match, Donc, de Nexa. À Nexa, quel monstre Nexa. Quel monstre, quel en, monstre. En phase de pool, c'est 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. En playoff, c'est 2 victoires en numéro 1 sur les 2 matchs. Incroyable, incroyable ce, ce jeune homme là. Incroyable, ce jeune homme. Hey, hey, hey. vous avez vu euh, les matchs, le nombre d'interceptions là qu'il y avait. Ah, euh, en parlant des phases de poule, euh, il y avait des mecs à 38 interceptions, 40 ouais. et quelques interceptions. Il en a fait 24 juste sur ce match. Ah, C'est incroyable. 24 interceptions juste sur ce match. Bah Gégane et on va voir qui va affronter euh, très certainement Walid. Je crois qu'il y wow. a 99% de chances que ce soit Walid. Ah oui oui. Ah oui complètement. Ça va être incroyable ce match, hein. ça va être incroyable, incroyable, un match pour se qualifier ou un match pour être éliminé, suivant si vous êtes euh, pour Monaco ou pour la Roma, dans tous les cas, euh, la Roma n'ont plus le droit à l'erreur, s'ils perdent leur prochain match, ils seront éliminés et on sera, nous Monaco, en finale demain, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on voulait et Paris se rapproche moi Ali pour moi. On est à une victoire de la finale, les gars. Ah, une victoire envie. de la finale. J'ai envie d'aller à Paris, moi. J'ai envie d'aller à Paris. Ah ouais, j'aimerais bien voir mon Lulu. Oh là là, quel but celui-là aussi. Hein. C'est des buts euh, qui paraissent simples, non, mais non, qui sont fort. compliqués à mettre. Parce que c'est des passes cachées au millimètre à chaque fois, parce que pour pas que le joueur soit hors-jeu. Ah, ce but-là, je sais pas comment on le prend. Hein. Je... Oh, ouais, non, bah, ouais. Ouais, ça, ça se marche sur le pied. Ouais, c'est... <rire> Non, non, la finale, euh, c'est parce que j'ai promis que si on gagnait les football pro, je prenais ma voiture dès la fin du live demain et j'allais rejoindre les joueurs euh, Idekoun et Ali euh, à Utopia pour faire la fête, tout simplement. Et, et pourquoi pas le commenter tous les deux en live direct Non, on peut pas, on peut pas. On va pas aller embêter euh... les joueurs, euh, leur casser le crâne et tout. Non non, non, non, non, non, on le commente à la maison et on va, et on va rejoindre les joueurs. Voilà, c'est posé là. Ah, ouais, faut que euh, ça va être compliqué niveau… Euh, on n'a pas le matos, mon frérot. Bah si, il y a un micro. Non, il bah, faut deux micros. Un micro, deux. tu peux c'est dégueu. Tu peux pas. Ah ouais Ah ouais, j'ai déjà fait. Hmm. J'ai bien fait. Bref, les amis, ouais, Pedrito va nous mettre un article sur euh, l'Académie. L'Académie football. n'hésitez pas à aller voir ça sur, euh, sur l'Internet, avec plein d'articles sur eFootball. Sur le web. Sur le sur web. Et du coup, on va se retrouver avec euh, le deuxième match moali. Euh, on est à... Euh, 4h33 de live pour nous, il nous reste ouais. un match pour... on, on est déjà sur le live le plus long qu'on a fait depuis non, le début je crois heures, euh, Dimanche dernier c'était 5h10 J'espère qu'il n'y a plus qu'un match Pas parce que j'ai <rire> envie de vous quitter Parce que j'ai envie que Walid nous qualifie sur ce match Et qu'on soit directement en finale moi Ali Ouais ouais bah moi aussi bah, je te cache pas que j'espère qu'il n'y a qu'un match parce que euh, j'ai encore un stream derrière avec la S Monaco et ça va, être, ça va être un plaisir et c'est bien Walid avec bien. Urma Walid Urma hein. Urma qui est Walid un très Urma. bon joueur, Urma qui est le meilleur joueur de la Roma donc euh, ils ont ils ont choisi de mettre Stifler en troisième et Guy Ferra ouais. en troisième espérons que l'on ne voit pas ces, ces joueurs là Ouais, On attention, Urma fort. est très très bon, attention, ouais. Urma est très bon. On ne veut pas voir Guy ni Stifler, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on veut se qualifier directement. Walid, ne croyez pas, Walid n'a pas la pression. Walid, euh, Walid a, a, la, a, la, a la confiance, à l'habitude, à l'expérience, Moali, pour aller euh, nous qualifier. Oui. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le, le triple champion du monde, le meilleur joueur de l'histoire de PES, je pense qu'il va, il va être capable de le, de le faire. Après, voilà, Urma, c'est un très très bon joueur. Ouais. Euh, mais Walid, s'il est, est dans son jour et on a vu qu'il était dans son jour au match d'avant, euh, ça, ça va le faire. Ça va le faire. Et eh ben c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on espère. C'est tout. Ce euh, on, espère. on te le souhaite. Hein Comme euh, ouais, c'est vraiment c'est. Ce match-là, il est, il est, il est, il est stressant hein, parce que <rire> on peut être qualifié, hein. on peut déjà être qualifié. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ce serait, ce serait vraiment cool. Franchement. on... On s'économiserait euh, beaucoup de beaucoup de stress et ouais. les joueurs pourront se reposer un peu plus parce Exactement. que mine de rien ils ont joué euh, ils ont joué deux confrontations en jeu. la phase de poule avait assez mal commencé ils méritent, ils méritent un peu de passer une nuit tranquille avant de avant de avant de revenir demain et, et aller choper euh, et aller choper cette finale on l'espère mais avant ça Pff, le match de partie. Walid je vous rappelle partie. que demain Demain il y aura deux matchs. Hein. Demain il y aura deux matchs dès 13 h Il y aura le match pour la troisième place et ensuite on enchaînera pour la finale. Le match la troisième place sera Celtic face au perdant de ce match et le gagnant de ce match rencontrera re le Bayern en finale. C'est parti pour Wally. déjà la première occasion. Walid, Mayron, allez, Mayron. Allez, Mayron. Allez, ah mais c'est quoi ça ils, ils, ont ils, pas le temps. ils ont pas le temps nos joueurs. Ils sont trop gentils. Regarde du Oh <rire> non, non. là. Quel joueur Il est en train de l'assassiner. T'es vénère. Mais quel joueur ah, les, les, les Mais les engagements, c'est quoi ce joueur Mais ils sont adorables, parce que nous, on a même plus le temps de stresser Et c'est quoi Et en plus, il prend le goal du bon côté, hein. Et il prend le goal du bon côté, hein. Incroyable. Mais c'est quoi C'est quoi ces Bah Les engagements c de Walid, c'est ah ouais, un délire. À... C'est des mises à mort. Oh, c'est des pénalties. C'est des, ah ouais, non, des non, pénalties. Oh, c'est Il est trop fort, il est trop fort. Une dinguerie. Hein. Il râle, ah, il mais je l'adore, je l'aime ce Walid. Mais il râle, ah, il râle ouf! Je t'aime trop, trop, mon Walid. Parce que même lui, il dit ah, C'est abusé, je m'arrête. Le, le script et tout. Mais... Attention, là, le contre de. Oh là oh, là, la, la passe! Oui la passe! <rire> oh no, <no>, là là, <rire> quel arrêt! Quel oh, putain! Oh, no, quel arrêt! Oh purin! Oh là, quel arrêt! Oh, incroyable! Oh là là! Et encore une fois, un bon goal Manu d'Urma! Parce que là, c'était punition! Hein. C'était punition! Et Urma qui sort le parachute là! Hein. Oh là là là là! Il faut marquer dans ces temps forts! Il faut marquer! Allez, le, le corner bugué! Le corner bugué d'Ousma Kabil! Capitaine allez, versus allez, capitaine! Allez, le allez, premier. Ça va revenir! Il est là, Chouameni! Le Néo Madrilen! Le Néo Madrilen qui va tranquillement attendre que son bloc redescende pour replacer ses défenseurs! Magnifique en une touche. Bien, bien joué, c'est bien joué. Golovin, il a grave. Bien joué. Il a aïe, aïe, aïe, la faute. il y a faute. Hein mais c'est nous qui avons le ballon. Attention, monsieur l'arbitre. Il euh... bah... y a faute, mais n'abusez pas. Ne bah... me dis pas qu'il va lui mettre un jaune. Avant le ballon. On fait faute en ayant le ballon. Non, c'est bon, il n'y a pas de jaune. Attention, loin devant, vers Abraham. On va en voir beaucoup des têtes d'Abraham. Hein. Ou oh, attention entre les jambes de Chouaméni. Mictarian par... qui part côté droit. Face à 3 bonégasques. Mictarian qui arrive à la glisser. Non, Caio qui est là. Petite blague. Il est là en Caillot. Oui Golovin Allez Myron super en 1-2 a mis le feu hein. Boadou est parti Boadou est parti ah, elle, elle, elle part, il, elle part dommage, mal là, dommage, dommage dommage Ouais ouais Elle, ah, part, euh, elle part intérieure Elle part pas assez, euh, pas assez vers le but Attention il avait décroché Attention Géal Oh le tac J'ai eu peur J'ai regardé l'arbitre tout de suite Parce que ces tacles là Ces tacles là c'est chaud Ces tacles là c'est chaud Ces tacles là c'est toujours chaud Ça peut ah, donner des, des pénaltys mais c'est un tackle automatique, hein, c'est pas un rond qui fait Ouais mais c'est ça le pire C'est ça le pire Aïe, Walid, c'est bien, énerve-toi mon ami Énerve-toi mon ami Repoussé Attention Spina de là et là la frappe puissante C'est contré, Zagnole n'est pas en jeu Ouais, Everfofana, super Oui Sam Wissam qui attend que ça allez, part Wissam, allez, ah, dommage il n'a pas réussi à se décaler assez Caillon Henrique il l'a Wissam baigné derrière Attention attention attention Ça peut devenir dangereux Ouais Ça s'est ouvert côté droit oh, Heureusement il part bon, du mauvais côté C'est hein. bon c'est bon ouais Heureusement ouais, oui, il, il, il avait part du des mauvais des côté il avait, il, avait, il avait des meilleures solutions Oh bien fait je ça C'est bien joué ça Magnifique Super Magnifique Allez Boadou un bel appel Ah il attend Il attend Il attend Oh Golovin qui s'en sort C'est là, là où il sait ah, garder Oh, Oh ça On prend On prend on prend. Il est sévère l'arbitre. Hein. Il est sévère l'arbitre. Ouais, mais ça nous dérange pas. Ouais, bah bien sûr. Oula. Qu'est-ce qui se passe Non. Qu'est-ce qui se passe Attends. Pas un bug. Pas un bug. Qu'est-ce qui se passe Il y a un... pas un bug. Mais qu'est-ce qu qui. qu'est-ce qui s'est passé Oula, bah on voit plus le. On voit plus le. Si, si, si, on l'a là. Ouais, mais c'est. Non, parti là, mais ça rebug, ouais. Ouais, ouais. C'était parti. Non, ah, ça, ça rebug ba... là. Tabane la mauvaise personne. Quoi de la mauvaise personne. Euh... Lulu. Ah mince. <rires> c'est euh, l'autre Zozio là. Attends, j'ai annulé. <rires> tu peux le faire, toi Je sais pas le faire. Ah. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. Attends, il est où Ouais, ah il va, ah il oui. va partir de lui-même quand même. Ouais, je, je pense, j'ose espérer qu'il partira. Non, problème. non, c'est une erreur, Cisco. Ouais, bon, allez. Ah ouais, c'est Excuse-moi, mon Cisco. C'est quoi oui. C'est la commande Tu fais la commande non, direct Tu cliques dessus et tu t as un petit rond. Euh... Mais je sais pas si t'es modo. Ouais, je suis Modo. Allez, volande. Volante. Ah, J'espère que t'es modo parce que. Ah Bannir, c'est là Ouais, c'est là. Incroyable. Allez, donc dégagement, on revient au match. On revient au match. On a une petite période de flottement là. On, a eu, euh... on avait l'image qui a disparu. Attention, l'appel dans l'axe Attention oh Super Oh là là, quel double sauvetage de Chouameni Désolé, <rire> Ben Benítez, Ben Benítez qui résiste à Spinazzola. Qui allez, mon Walid, allez, allez, mon Walid, allez allez mon On mettre le deuxième là. 27e. Oh, il passe, euh, il passe pas vite le temps là. Il passe pas vite. <rire> ouais, c'est vrai qu'on est qu'à la 27 oh, Les attaques du M font peur, les attaques de. Ouais, en fait, le problème c'est qu'ils ont des mecs second attaquants, c'est très dangereux. Tu vois les agnolos. Attention. Ouh là là là là là là là. Oh là là, là, là, là. Ouais, les gars, c'est pas, faut, faut pas calculer. On oublie, on passe à autre chose. Il y a des mecs qui vont sur le sur Faut le stream d'un club. Faut pas en parler des mecs comme ça. En espérant qu'on espère. On n'en on parle, en parle, parle pas. <rire> on n'en parle pas. Bien sauvé, bien sauvé là de la part de, de Nobel. Allez mon Ali. Euh, allez mon Walid pardon. Et allez mon Ali aussi d'ailleurs. Je suis là, t'inquiète pas. le corner. Attention. Attention Abraham sur corner. Attention Abraham sur corner. En plus, ça va être tiré en trois avec Zagnolo. Oh non, c'est joué en 2 c'est bien joué. Attention, attention. Attention Oh, I oh I Nubel, quel roi I Nubel Allez mon, match, Allez mon Ali Allez mon hein. Walid, énerve-toi hein. Oh Nubel, le roi du rocher là Oh le défenseur du rocher Incroyable, il y avait Caillot quand même au cas où Oui, assistance 3 euh, Teno, Assistance 3 obligatoire ah, Il s'énerve, il s'énerve, il a raison C'est bien Walid, il est jamais aussi fort que quand il s'énerve Bien sûr qu'Urma est bon le jeu. Arrête le jeu, il dit Urma est très très bien bon Bien sûr qu'Urma est bon Attention, c'est joué, à... joué en retrait et tout. il est hors jeu, non, Miktarion il, il est pas hors jeu Il y a Miktarion le double contact Miktarion, le centre oh, loulou, Attention loulou, loulou, loulou, loulou. Oh je suis pas bien, 31ème minute 31 minutes. Les gars, Walid c'est un des seuls qui passé. peut s'énerver comme ça passé. Non, non, non, il bannia, c'est une fusée Il bannia, c'est une fusée, ouais. Je me lève, hein. je me lève les gars, je passe debout Je passe debout, j'en peux plus d'être assis là Attention là, pas... Il y là-bas, tension. Gratte-la, gratte-la, Boadou, Boadou Boadou, Boadou Oh mais non Oh là là là là comment comment Oh là là là là là là, là, là. Il a la moyenne parce mais... était belle Il est en in <rire> Walid là Il est en in Walid Allez, oh, allez. Ah, ça passe en toi oui, hein, oui on en temps fait Oui on est en temps fait mais c'est pas grave Oui pas de chiffre Quel chiffre Quel crack Allez faut faut faut, faut, faut jouer plus tranquille faut jouer plus ouais, le, le, le temps fort il est pour, euh, pour l'aroma, là, hein, clairement même s'il ouais. a une occasion euh, temps fort ouais. Attention Oh là Oh là là, ah, on attention On peut rien faire, c'était ah, ouais, sûr C'était sûr C'était sûr, sûr. sûr. Ah, Bien joué, bien joué de la part de Durma, qui a, qu a pas lâché, qui a pas lâché Allez mon Walid, on se reconcentre ah, Il fait tout ce qu'il faut hein, sur ce but, malheureusement Ouais, il semblait inévitable, t'as bien C'était C'est dingue as raison, de hein. passer de 2-0 à 1-1, quoi. C'est ça qui me... C'est ça qui me choque, c'est que le 2-0, il était fait, tu vois. Regarde. Bah oui, oui, oui, oh, oh. Eh, Sérieux, eh, sur ce genre de tir, quand un mec intercepte avec son pied Il y a zéro monde où la balle fait un rebond sur le sol, tu vois Regarde là quand il va tirer Elle monte en l'air ou elle ouais. part sur le côté Mais elle revient pas comme ça, comme si c'était une euh, remise Normalement, euh... oui, elle part en arrière, bah, euh, tu sais elle, bah, elle part au-dessus du but Bah oui Allez, il est, Bien il est... sûr, Béris, qu'il faut pas douter Bien de Bien sûr, il a raison, Béris On doute pas de Walid, il va le faire il va le faire ce. Ah, J'allais dire peut-être sur Langol. Non, là ouais, c'est bien défendu de, de la part de C'est pas durma. fini. Pas Allez. Fini. Oui. Allez. Oui. Allez Walid. Allez, Allez Walid. Combi. Allez Walid. Ah, bien ah dommage, défendu. dommage. Bien il, avait il, vu. Il, avait, il, avait, il avait vu. Euh, il avait. vu. partir au deuxième. En oh, bas. Oh, attends, ça s'est bien fait ça le dédoublement de Mictarian. Attention, il y a un ça appel. qui pas, part dans le dos, c'est ouais, ça va vite. Hein. On a de la chance. Ah, ça rend trop vite là, le ballon là, de la part de Walid. Ouais. Ça rend un peu vite le ballon de la part de Walid. Là, s'il se précipite un peu, faut qu'il prenne son temps. Qui fasse une attaque placée et romain qui va pas prendre le temps de construire pour choper la dernière il peut peut-être la perdre la dernière oui allez, la perdre c'est pour, de pour lui c'est pour lui c'est pour, pour la dernière c'est pour un but Bad allez Schill. allez Ben, ben y... encore ah, dommage c'est pas fini oui, c'est pas bien fini bien joué ça c'est bien Enrique. Allez. oui Enrique super, super. Oh, ah, dommage dommage dommage Et pourquoi pas le centre fort après, je sais que Walid il n'aime pas l'aléatoire et le centre fort, bah ça donne un petit aspect aléatoire parce que voilà, c'est toi un peu et ta chance. Là, il a voulu assurer le coup, c'est dommage. Mi-temps, mon Ali, mi-temps, très belle mi-temps avec Ouh deux énormes joueurs. Deux énormes joueurs et Franchement, ouais, Usma très, très bon. Parce bon. que pour tenir Usma, pour tenir ouais. il faut, faut être quelqu'un. Je vous rappelle que si Monaco gagne ce match, nous irons en finale demain. Si Urma et la Roma gagnent ce match, ils auront un troisième match euh, décisif. Attention à l'angole, attention à l'angole. Attention à l'angole. a défendu ça, oh, La est bon, est bon. Il est passé, il est passé Mayron, il est passé Mayron, il est passé Mayron, il est passé Mayron. <rire> oh non, Walid oh Walid oh oh Non, oh, oh, là, là, là, là, là, là. Allez, mon champion, t'as pas le droit. Aïe, aïe, aïe, aïe. Walid, il joue avec notre cœur là. Comment il peut louper C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, les appels pas fini. de Boadou, ils sont incroyables. Ouais, c'est incroyable. Oh qu'est-ce qu'il fait oh, C'est le goal Manu qui a rien, hein. parce que il, ça l'a fait douter au dernier moment. Il a dû ouais, changer, ouais. il a dû euh, prendre oui. son goal Manu du bon côté, Urma. Et non Wallina... mais il voulait. Attends, je vais tenter mon premier ban. Tu me diras ce que tu t'en penses. Est-ce que ça marche bien Hop. Ça, je crois que c'est fait. J'ai réussi mon premier ban, les gars. Superbe GG. Tu fatigant. Alibagnes. 53 ème Non 53ème. mais en fait, il voulait faire un carré croix et vous avez vu, il a fait un carré croix large. Ouais. C'est le carré croix long alors qu'il devait faire un carré croix court. Ah mais ça des fois c'est aléatoire, non C'est un peu aléatoire. C'est pas toi qui en choisis En fait, le... euh, dès que le Ouais, en fait, ça dépend vraiment ah, de la course de ton joueur et ça dépend de ses skills, mais normalement Boadou, il peut faire le carré croix. Attention, oh là attention. Quel... Oh, c'est bien Tac de Marcelin, tacle debout là. Lâche-là. Allez. Il va laisser passer. Volant qui part, il est un peu isolé là. Ouais, il a tenté il a tenté un petit. Une, une, une petite. Ball lobé croisé. Allez, c'est ouais, à nous ça. Oh, Abraham, il prend tous les ballons. Abraham, hein. il est relou de la tête. Hein. Oui, bien défendu ça, Badia. Badia qui tient la défense. Hein. Badia qui carry la défense là pour l'instant. Myron. Allez, Super. On a Allez pas passe les... devant Choménie. On n'a pas les seconds. Aïe, aïe, aïe. il joue bien, il joue bien les couilles, Urma. C'est très fort, Urma. Ouais, hein. ouais, c'est très très fort. Hein. Les, très, deux, très, hein. très fort hein. les deux. Les hein, deux, c'est un magnifique match. Hein. Magnifique match très tendu avec beaucoup de spectacles. Pour l'instant aucune décision qui est prise, super Tchameni. Chouamini qui a sacrifié son fessier là pour contrer ce ballon. Bien joué le long ballon, la peine de Golovin peut-être tout de suite. Allez Wissa, baignez-le. devant. On voit plus. Mais qu'est-ce qui se passe Ouais Il oui, ce qu'il disparaît de Oui papa Oui papa Oh là là là là là oui. Incroyable ce joueur Quel crack Allez maintenant Il en a même fait bugger l'écran Il a tout fait bugger Il a fait bugger le jeu Regardez oh là là, là. Rega oh, quel, quel, quel sang froid Pop, pop Eh hey Tac tac Il a fait la, le tac tac de, de Nexa euh, clac, clac. Tac, clac. <rire> Le clac clac Oui mon petit oh ah, la Il la. a bien donné Il a bien joué sur le fait qu'il y avait Boadou dans l'axe Pour tu vois Tac tac. Ne pas se faire trop oh attaquer Quel crack Très bien joué le très, cœur très, très, Oui très le cœur mon Wissiam Oui le Kamehameha la célébration on la veut On eh, veut aller eh, en finale On veut aller en finale mon Ali Il reste combien de temps là Je veux le temps Je veux le temps euh, 64. Il Il reste, reste... Il reste 25 il minutes Il reste trop de temps Il reste beaucoup trop de temps Il reste beaucoup trop de temps ah, là, là, là il en faudrait un petit troisième et, euh, et je pourrais aller me faire une tisane Ah il reste trop de temps là Il reste trop de temps il ouais. faut prendre du miel pour demain parce que demain... Le niveau va être incroyable. Le match pour la troisième place et la finale. On veut du, du monégasque en finale face au Bayern. Et nous aussi, on veut faire du chute. On veut faire du chute demain. On va, envo on va envoyer un chute demain. On va, ne on va, on va, on va, va pas se précipiter. Euh, mais on va attention, envoyer un chute. Attention sur l'envol oh, Super, super oh, ça. Quelle faute, quelle faute. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, c est c est bon, okay, okay, ah ben, nous, le hors okay. qui okay. nous fait du bien. Demain, ce sera okay, à partir de 13h, mon kid. Hein. Demain, à partir de 13h, on prend l'antenne. 13h et pas de retard, les gars, parce que c'est demi. Enfin, c'est match pour la troisième place et directement en finale ouais. après. Il n'y a que deux matchs demain. Super crépin. Super crépin. Oui, mon diata ah, Allez. Aïe, aïe, aïe, C'est mieux qu'on qu la perde là. Exactement, mon obushi. <rire> c'est mieux qu'on la perde là plutôt qu'on la perde à 20 mètres de nos buts. Ibanez, Ibanez qui va changer, super, Hurma il se précipite pas, il envoie un long ballon vers Abraham, attention Abraham qui est passé, Abraham qui part dans le dos de la défense mais là il n'y a pas grand monde dans la surface, Abraham qui réussit à combiner avec Verretou, Verretou une longue passe, Zagnolo, attention, oui, oui, oui, oui, oui, oui, la passe de Hurma elle était sublime, elle était très très belle, et Zagnolo physiquement avait pris le dessus sur le défenseur, je pense qu'il y avait but là, ça aurait été une chance sur deux goals, Manu, 70 e les gars, 70 e si vous êtes ca cardiaque, allongez-vous, ah ouais, ouais. allongez-vous, ah ouais. levez les jambes oh, C'est bien joué, il joue bien. Il oh, joue oui, oui, Murma hey, c'est très très fort. Muroma, et là, et là pas... on a, a peut-être l'opposition ah, la, hein. oh, ah. la, la, la, la plus équilibrée du jour. La ah, Oh là, quelle action Quel joueur Quel joueur Je pense que c'est l'opposition la plus équilibrée du jour. Oui, ça me rappelle le match euh, Walid de, Wally de Kams qui était incroyable. Au match de poule. Ouais, ouais, Oui, bien sûr, au match de poule. Ouais. Mais, mais là, depuis, de, de, depuis le début de la journée, on a eu des matchs où voilà, il y a eu clairement un écart de niveau. Il euh, y a eu des matchs soporifiques. Mais là, waouh wow. <coughs> Non, Urma mérite, euh, mérite tout notre respect sur ce match. Il est incroyable, le capitaine. Ouais. Hein. Ah, Urma est très, très... Attention, attention c'est pas de c'est bien joué, ça. Fini, attention. Le petit, le attention, petit... ouais, c'est très, très malin. Le petit picou. C'est très malin. Le petit picou. Allez, là, même le jeu qui bug, là. Le jeu qui ne sait plus où donner de la tête, ça va trop vite. Allez, pour allez lui. Allez, le second ballon, le second ballon le second ballon. On perd les duels là, attention Il y a n'y a pas faute Oui, il n'y a pas faute Évidemment qu'il n'y a pas faute Le jeu, il n'en peut plus Le jeu, il en peut plus Mais il nous gâche le spectacle Qu'est-ce qui se passe là Il va l'avoir, Myron Il va l'avoir, Myron Myron, il passe devant Myron, tu passe devant Non, Myron Myron Non Le retour de Gavin et Gianluca Mancini Oh là là là là là 79ème, attention à pas la oh regretter celle-là. C'était fini, c'était fini, mon Lulu. Oui, c'était fini, mais c'est pas fini, c'est pas fini justement. Oh là là, Diata. Ah mais mais c'est protection de balle balles. Oui, les, Fofada, les, les, les en retrait, en retrait, tu l'as oh, vu. Non, non, non oui, oui, Diop, oui. Oui Oh là là là là, là Eh les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité qu'il faut avoir pour... juste ces petits changements de direction, oh, etc. Oh, faut que je me la C'est un niveau incroyable. Hein. Oh, faut que je mette de l'écran total les amis là ça. Faut que je mette de l'écran total. Attention attention oh, attention. attention. Oh là Marcelin je t'aime Marcelin je t'aime Oh le Marcelin. Et oh le marcelin. Oh, le marcelin. oh le Marcelin. J'adore ce fromage en plus. Oui, oh, c'est un, un niveau de finale là. C'est un niveau de finale. Le niveau est bien plus relevé que, que Attends, les joueurs du Bayern. Super Chouameni Pas d'erreur, mon Nubel Pas d'erreur. cadeau avant d'aller au Real, le Chouameni. Allez, 86ème. 86ème, Moali. 86ème. Oui, la touche. À, à, à, nous, à Chaque ballon, à nous, ballon à va être à important. À chaque à ballon va être important, Ali. Chaque ballon va être important. Faut bien les jouer. Faut bien les jouer. Faut faire des tacs il faut. Faut faire des fautes Il faut. Qu'est-ce qui se passe oui la récupération C'est oh, de la magie C'est de la magie Allez Mayron Allez Mayron on Va mettre la pression va... Il gêne et il récupère Allez oui Garde-la Garde-la là, garde là. Allez, e Garde-la 90 Le petit sor sorcier à moustache Garde-la Garde-la garde allez, garde allez, allez plus que minutes Garde-la garde garde mon Saiyan Garde-la garde mon Saiyan garde Garde-la garde oui, oui, oui, oui, oui Oui Oui Il l'a fait Il l'a fait Il l'a fait Il l'a fait On est en finale, On est en finale. Oui! Allez, mon dé. On est en finale! Oui! Oui! Quel homme! Quel sorcier! Quel magicien! Quel magicien! Il n'y a pas besoin de troisième joueur! On a Nexa! On a Wally! Oui, Wally! On est en finale, oui! Ah oui, mon oui. grand, son chien, il a dormi là-bas avec son chat, il est parti hier. Mais oui, mon oui, grand Et je suis tellement content pour nos joueurs et pour idée -kun. Oh Sortir des, pour tirer des poules, c'était l'objectif au départ de Monaco. Et on atteint, incroyable. La, finale. Incroyable. On atteint incroyable. la finale. Incroyable On atteint la finale. On atteint la finale, les amis, c'est incroyable C'est incroyable Quel match